Ah tu sais pas ce que c'est un tri Bah ça me dit un truc Ah ça te dit un truc, c'est une tenue militaire voilà. Ah c'est pour ça que ça me dit un truc Welcome, Ça doit cast. être la PD Est-ce que je change de tête ou pas Parce que t'as une tête Est-ce que je change d'emballage Qui c'est qui veut une grenade Crio légendaire ah, oh, ton inventaire je vais Ouais, je vais la garder! Tout le monde est prêt? Non. Non. Ah, non! Fatal Error, Get stack oh, yeah. Owner Class Adresse 0x106 Final Not Found! Bah, DTC! Final Not Found! Est-ce que je t'en pose... pose des questions moi? D'ailleurs, je me demande comment le Claptrap peut boire. C'est pour le même problème que comment le Claptrap peut soigner avec des sioles de soins. Non, il y, y circuit de vidange. Non, mais de la nitro, je comprends. Par exemple, tu mets ça dans le réservoir. Mais euh, des cocktails de chez Moxie. Ou alors, je me demande ce que ça fait chez les organiques. Oui, vous, là, les machins qui ont besoin d'oxygène pour euh, vivre. C'est un concept un peu étrange pour moi. Je des ah. On est là où il faut ou on trouve non. pas la porte d'entrée il y avait des gens Non mais aïe ah, ils, ils ont même pas le temps Laissez-leur <rire> le temps de fermer la porte derrière eux Vous tapez le bleu mais pas le rouge. C'est bon j'ai le bleu hein Oui ah, coup. Un... Ne serait-ce que si jamais vous vous merdez je pourrais pas filmer sinon C'est vrai Pourquoi parce qu que Elle a fini de tourner la grenade Raté Je sais pas qui l'a fait mais raté Ça peut pas échouer Oh Il sait qu'à tirer comme un pied T'as pris c'est Mais... Non, avec la main on fait le <inaudible> J'ai déjà vu ça dans un film, en général il y a un endroit où quand t'es un vieux sauge, tu désactives 6 interrupteurs et c'est fini la super arme de la mort elle marche plus. Et Jack il vient pas avec nous Ah oui au corps à corps, très bien Oui, le mode de corps à corps, ben, on y va Je bosse encore encore hein Allez, ça C'est le petit robot qui va mettre le grand robot Pas oh. bon, encore plus facile, elle est moins grande Allez. Et le vault would trigger une chaîne de events Il la finir sa phrase! On va peut-être appuyer sur le bouton, non? Ah! D'accord. Oh, il y a des gros corps. Don't oui pour un eau facilité. Hey pumpkin, you in there? Good piece. Noo Il a récupéré le l'œil de.. The eye of Helios. Well it's actually the eye of destroying a creature who came out of the hall, but I attached it to my laser to increase the power temple. <coughs> Le pauvre... Euh, pauvre c'est juste un oeil hein. Oh, Pourquoi je bouge Il y a une conjonctivite. <rire> On devrait partir, Pourquoi mais balles, elles peuvent traverser la vitre qui n'est pas une vitre et pas moi ah. Voilà, il est Hello. tout... Plasque pas Ah non Je sais pas si c'est huh? par là, mais j'y vais Voilà que j'ai fait le ménage es mort <rire> pas vraiment dire que je connais véritablement le concept de mortalité tu viens d'ici Ah pardon j'arrive ouais, je sens bien moi aussi oh. Je savais qu'il tapait large, Je pensais qu'il taperait pas aussi large D'accord Le mec il le savait c'est barré Bah c'est loin. Bah ça dépend tu peux me dire faire quoi Il fait des tours sur sa chaise, c'est drôle rien. vas-y, fais un petit tour sur toi-même OUI Alors t'oublie pas Naïs C'est tout Attends, mais où je me retourne pour te regarder en plus Mauvaise idée. Dad Ils sont back again Ils ça. Ah, ah oui Ils ont mis le coup le Hold up Je vais this. ça. Je qu'on nous attend là, la We go Lilith, Roland C'est ça, Ah, on dirait un ennemi. Oh, mais il a prend des raccourcis. Nous on fait le tour Ouais mais il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Et alors Dis le robot. <rire> bah exactement, et alors Ouais On, on ouais. Ah, tu est sûr, les quêtes FedEx, on adore ça. We're great guns. We're two for 184 against in the 40th over of a bowl. That's good, mate. We're four for 402 in our second innings. And they just let a boundary through silly long off. We cap that's it. The red thing. That's the snicket ball. Now get it back to me as quick as you can so we can try and win this one. We need 22 or 7.3 with only two snickets left. Oh we got to ball if there wasn't a bowl. And there's no builders in the circle. the footholes are really helping the left arm fingers pinned as out the rug. This one's really gotta go down with a It's not gonna be over until the last over. Probably l- Oh mate, you did great! I finally got my century whatever that is, and we either won or lost or drew or tied. Plus, we got three second aidens back in the pavilion. Oh mate, I bloody love this game! Just needs a few rule changes so it makes completely and utterly no sense at all, and it'll be ready perfect! As a token of don't take any unnecessary risks, just go for the shots. Yeah. un succès si tu tiens 5 minutes sans oxygène? Ah oui, bah oui, forcément. Yeah. Bah, mais Mais j'en ai tué plein déjà Pas voilà. ah d'accord. ouais. Oui, je Ils peuvent se transformer ah, en super saillé, et pas moi, c'est quoi cette triche Je préfère la référence au cinquième élément. Oh Tu on oh, a pas déjà vu lui Ah, très bien <rire> Bouge pas Tu <Je> t'amuses Ils <rire> ont l'air bien tous les deux là-haut Comment on va mettre <rire> au corps à corps en fait. Ah, j'ai plus d'air Pas grave Oula, il m'a refait une double blague je a pas suivi celle-là Ici Ouais. J'ai réussi à atterrir sur la tête de quelqu'un qui oh, est... 22h 23h 23h 23h 23h 23h 23h 23h 23h 23h 23h 23h 23h moi heures. Il h 23 h 23 h 23 h 23 h On h d'accord je pensais que c'était Je pensais que c'était le bob qui avait le droit de oh. Il a un problème de coups quand même oh. Oh. Bon, On Wow dit dans le non. Alors pour info en fait ce passage Il y a deux versions C'est soit on le bute soit on le laisse en vie oh Ah mince on peut vraiment le laisser en vie On peut vraiment le laisser en, oh, oui. en vie Bande de trouver pas pas pas Ah bah ça c'est pour Seb Oh non pas le corps à corps ça sert à rien Laï tu sais que ton laser il tire à 3 mètres non non mais pas au corps à corps euh... hey. Ouf Le ah, bon, pistolet il tire tout seul Je prends le plus proche en premier hein. Tenez bon ah, you're the one my ah. Allez, cours ah bon. Grosse grenade. Très très fort. C'est un lance citron. Il envoie des boulettes. Yo. Euh, Seb, je pense que t'as besoin d'air. <rire> <rire> non mais en fait, depuis tout à l'heure, c'est venir te 5 minutes, mais rentre. Entre ceux qui me raviment en me redonnant de l'oxygène et, euh... et les ennemis qui droppent de l'oxygène de manière random, j'y arrive pas. Ah ça y est, ça va être de ma faute maintenant. On est prêt. On est prêt. Oh, oh non. non, mais c'est un C'est toi qui as mis sur haut-parleur là. Ah pardon. Ah oh, le bruit. <rire> <rire> Ah oui, c'est loin. Ça va loin? J'ai même pas réussi à prendre le bout du laser et toi dans le même capture. My air. Get out there, wolf. Feeling alpha. Let's kill some bad guys. Et j'aime bien n'empêche Ça y est